cette pause avec Louis Pinsard qui est développeur architecte chez Théodo. Louis va nous parler des technologies serverless dans le milieu bancaire. J'ai hâte d'en savoir plus grâce à son retour d'expérience. Alors je vous laisse tout de suite avec Louis. Louis, c'est à toi. Merci. Ah, déjà, merci à, à tous d'être là pour euh, la dernière euh, conférence avant la, la keynote de clôture, après deux, deux belles journées de de conf et de vous être accroché jusqu'ici. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, je vais vous parler de comment euh, j'ai aidé à migrer en partie euh, une banque de services en serverless. Euh, déjà, je suis hyper content d'être ici et j'aurais jamais cru il y a un an que je serais au forum PHP parce que vraiment, euh, j'avais totalement arrêté de faire du PHP. Je pensais vraiment que je m'y remettrais pas. Et Du coup, je vais vous raconter un peu l'histoire de, de comment je suis je suis venu ici. Euh, du coup, très rapidement, donc moi c'est Louis, je suis engineering manager euh, chez Théodo euh, dans la tribe serverless, qui est une business unit dédiée au serverless qu'on a lancé il y a un an et on fait uniquement des projets euh, en serverless. On appelle ça Kumo, on fait un petit branding. Et donc du coup, Théodo c'est une société de, de réalisation dans le digital. De quoi on va parler euh, aujourd'hui euh, Je vais vous expliquer un peu mon, mon parcours et comment je suis arrivé au serverless et comment je suis arrivé au serverless en PHP. Euh, vous allez voir, euh, une... il y a toute une petite histoire derrière tout ça. Ensuite, si vous aussi, ça vous intéresse de vous poser la question de migrer en serverless, je vais vous exposer les cinq choix qu'il faut faire avant de migrer en serverless et vous donner mes éléments de réponse et euh, comment moi, j'y ai répondu chez Trésor. Euh, ensuite, on va parler de la migration de Trésor et on va regarder un peu en détail l'architecture mise en place, comment on fait du PHP en serverless et ensuite les trois petites euh, choses importantes à retenir de notre migration et les apprentissages que j'en ai et comment je referais si, si j'avais l'occasion de recommencer. Moi, Il y a quatre ans, je suis arrivé chez Théodo, je savais pas ce que c'était que le web, et j'ai commencé à coder sur un framework Node.js qui s'appelle Loopback. Euh, qui C'était très très douloureux, une documentation euh, pas du tout à jour, euh, peu de bonnes pratiques, euh, impossible d'aller regarder dans le code ce qui se passait. Et euh, six mois après, mon deuxième projet, je découvre Symfony, et euh, c'était le coup de foudre. J'ai eu euh, vraiment tout ce que je trouvais pas chez Lookback. Je l'avais dans Symfony, j'avais une doc claire. J'étais capable d'aller euh, comment cliquer sur toutes les, les, commandes du, les méthodes du framework pour comprendre ce qui se passait. Et j'ai vraiment eu l'impression de progresser énormément grâce à Symfony. Et pendant deux ans et demi, euh, la plupart de mes projets se sont faits en PHP, sur Symfony, un petit peu de la Ravel. Et euh, j'étais hyper content. Euh, je fais aussi pas mal de React euh, pour le développement de front. Un peu de Docker pour mon environnement local, pour la CI et je m'éclate globalement. Mais euh, après trois ans chez Théodo, il y a deux choses que j'ai envie d'apprendre et auxquelles j'avais pas encore touché. C'est d'une part euh, être capable de déployer une infrastructure euh, Cloud euh, qui soit scalable. Ce que j'ai jamais fait. Dans l'ensemble, j'avais des DevOps sur mes projets, je leur donnais mon image Docker et encore souvent y repasser derrière pour la réoptimiser. Et le deuxième truc, c'est, euh, j'entends parler de Terraform, j'en lis un peu, je vois, je vois du code Terraform, je comprends strictement rien à cette chose, et je me dis, euh, j'ai vraiment envie, bah voilà, de d'apprendre un langage d'IAC et euh, de progresser là-dedans, parce que euh, j'ai fait plein de choses, j'aime bien être touche à tout, et c'est ce truc-là que je veux que je veux développer comme expérience maintenant. Et à peu près à ce moment-là, euh, du coup, euh, théodo décide de lancer euh, Kumo, cette business unit dédiée aux serverless, que je décide de rejoindre parce que ça match exactement avec euh, mes, les questions que je me posais à l'époque et ce que je voulais faire. Du coup, je vous ai beaucoup parlé de serverless, mais en fait, euh, qu'est-ce que c'est que le serverless euh, Je pense que vous avez tous une petite idée qu'il y a derrière ça. Beaucoup pensent sans doute euh, aux fonctions as the service comme Lambda sur AWS, ou Cloud Function, ou Azure Function, mais ce n'est pas que ça. Là, je vous mets la, la définition que propose Rick Houlian, qui est un, un développeur d'AWS. Euh, et si je vous la résume rapidement... Le serverless, c'est ne pas avoir à se préoccuper de son OS, de ne pas avoir à se dire, tiens, Ubuntu a sorti une, un patch pour corriger une faille de sécurité, il faut que j'aille la mettre à jour. Ça, vous dites à votre provider, gère ça pour moi. C'est pareil avec la version de votre langage. Si vous êtes sur du node 14 sur AWS, vous n'avez pas à vous soucier des, des mineurs et des patchs. C'est AWS qui s'occupe de ça pour vous. C'est surtout ne jamais payer pour quelque chose qui n'est pas utilisé. Euh, je pense que quand vous louez une machine virtuelle sur un cloud provider, bah, la nuit, vous n'avez pas forcément beaucoup de beaucoup de requêtes qui viennent sur votre serveur. Pourtant, vous payez quand même pour ce moment-là. En serverless, un service serverless, ça va vraiment être du pay-per-use. Vous allez payer à l'invocation de fonction, euh, à la publication d'événements si c'est un service d'événement. Et, euh, et surtout, vous n'allez pas payer quand il ne se passe rien sur votre service. Et enfin, c'est la possibilité de scaler de manière transparente pour vous c'est-à-dire que AWS ou GCP ou Azure euh, va euh, augmenter votre capacité sans, que vous, sans rien vous demander, sans que vous ayez allé à, à, à cliquer comme dans un Heroku, vous allez devoir faire scaler vos, vos instances à la main. Et du coup, je rejoins Kumo il y a de ça à peu près un an, et euh, bah, du coup, le framework serverless devient mon nouveau coup de cœur, et euh, je fais deux projets euh, en serverless et typescript, puisque c'est... Euh, le langage qui qu était utilisé sur les premiers projets à théo2 en serverless. Euh, et, et voilà, et j'adore ça, ça me permet de découvrir la techno, découvrir le framework serverless dont je vais reparler un petit peu après. Et ça se passe super bien et j'ai envie de continuer là-dedans. Et du coup, c'est là que je me dis, mais quand est-ce que je vais refaire du PHP Sans doute jamais. Et bon, c'est pas grave, ça me va très bien. C'était sans compter sur Trésor Trésor c'est une scale-up française qui fait un core banking system as a service. Concrètement, c'est un peu barbare comme terme, mais en fait, ça vous permet de lancer une sorte de Lydia, d'avoir juste à se préoccuper du front et d'utiliser leur API pour faire du paiement entre comptes, pour pouvoir renflouer ren ren son compte avec votre carte bancaire BNP ou pour récupérer l'argent qui est sur votre wallet de cette nouvelle fintech que vous voulez lancer par virement bancaire. Et donc, Trésor, ils ont un monolithe en PHP, qu'ils ont du mal à faire évoluer et ils veulent euh, commencer à le migrer et le découper en microservices. La partie sur laquelle ils veulent qu'on les aide, c'est la partie euh, acquisition carte. Donc c'est concrètement, si vous êtes sur Lydia et que vous avez envie de renflouer votre compte Lydia avec votre carte BNP, bah, vous faites un paiement par carte et ça va venir renflouer votre compte. C'est cette partie-là que chez Trésor, euh, ils voulaient migrer en serverless. Et donc, du coup, euh, Étant une des personnes de cette business unit serverless à avoir de l'expérience en PHP, c'est moi qui vais rencontrer le CTO de Trésor, euh, Julien. Et avec Julien, on s'engage, euh, bon, ça marche bien, on parle, on parle techno, on parle serverless, le courant passe bien. Et là, il euh, y a un petit clash. C'est euh, moi, je, je lui propose de faire cette migration au TypeScript parce que je suis convaincu que l'écosystème euh, TypeScript serverless est plus développé. Il y a plus de librairies, il y a plus de choses qui existent. Et lui, Julien, bah, il a des devs PHP qui travaillent sur le, leur monolithe. Il a besoin de garder un peu de cohérence au niveau de leur stack. Et du coup, il, il met en avant PHP et il me propose de faire la migration PHP. Du coup, si je suis là, vous allez sans doute deviner, c'est que j'ai perdu le, le, le clash des langages et euh, on est parti sur une migration de, du, coup, du monolith serverless en euh, serverless, mais en PHP toujours. Voilà du coup pour ma petite histoire de pourquoi je suis ici aujourd'hui et comment je suis revenu euh, au PHP en passant par le serverless. Maintenant, si vous voulez migrer en serverless, voilà les, les cinq choix que vous allez faire et, et, comment, et comment vous pouvez, euh, vous pouvez les, les prendre au mieux. Les cinq choix que je vois, c'est bah, déjà faire le choix du serverless. Pourquoi le serverless par rapport à une, archi à une architecture classique Qu'est-ce que vous allez y gagner Qu'est-ce que vous allez y perdre euh, Une fois que vous êtes bien au fait avec, euh, OK, je, je pars sur du serverless, il faut choisir un cloud provider. C'est pas évident, il y a une offre conséquente sur le marché faut aussi choisir un outil de provisioning, parce qu'en serverless, comme vous allez voir, on déploie énormément de petits bouts d'infrastructure, euh, Donc, il faut un outil d'infrastructure as code pour gérer ça. Il y a aussi une question de comment on stocke notre donnée. Je reviendrai plus tard. Et enfin, euh, une fois qu'on a choisi tout ça, comment on va architecturer notre code applicatif bon, avec le langage et euh, quel framework utiliser. Du coup, qu'est-ce qui peut vous pousser à avoir envie de migrer en serverless Moi, Je vous présente ici trois use cases. Le premier, c'est euh, l'argent. Tout simplement, euh, moi, jusqu'à maintenant, 95% des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est des projets qui sont utilisés de 9h à 20h en semaine, et qui du coup, la nuit ne sont pas utilisés, le week-end ne sont pas utilisés. Et c'est aussi souvent un staging, une pré-prod, qui sont très peu utilisés, mais sur lequel on veut une stack qui ressemble à notre prod. Et euh, ces projets-là, j'ai vu des infras chez des clients, euh, avec euh, bah, plusieurs milliers d'euros par mois. C'est sûr et certain qu'en serverless, en payant simplement à l'usage, on divise la facture par 5 ou 10, voire peut-être même plus. Donc Déjà, c'est mon premier use case intéressant. Le deuxième, on a beaucoup de clients qui n'ont pas forcément d'équipe technique chez eux, et on leur on fait un projet pour eux. C'est hyper rassurant de savoir que le cloud provider qu'ils vont choisir va s'occuper du plus possible de choses une fois qu'on ne sera plus là. Euh, typiquement, les exemples que je prenais tout à l'heure, mais s'il y a une faille de sécurité sur la version du langage qu'ils utilisent, ils n'ont pas besoin de se préoccuper, de nous appeler, de nous dire bah, « vous pouvez venir faire une montée de version » ou pire, de la laisser juste comme ça pendant des mois, voire des années. Euh, ça va être géré par leur cloud provider. Et ça, c'est vrai sur toute l'infra. Toute on, euh, on va vraiment déporter énormément de responsabilités au cloud provider. Enfin, le dernier use case, c'est un peu le use case de trésor, c'est la scalabilité. C'est Si vous prévoyez de faire x10 sur votre trafic, sur votre site, bah, c'est hyper rassurant de se dire « bah ça marchera, et si ça marche pas, bah, je ne paierai pas plus cher en ayant prévu un truc beaucoup trop compliqué pour ce que j'avais comme use case. faut aussi savoir qu'il y a des compromis à faire. On se marie un peu avec son cloud provider, et on peut pas sortir du jour au lendemain de, de GCP ou Azure ou AWS si on est parti pour faire du serverless avec ces cloud providers-là. Euh, on ne fera pas une migration sans douleur... Et je pense que ce n'est même pas l'idée, en fait. Quand vous faites du, coup, du serverless, euh, vous assumez, et je pense que c'est important de le de, de savoir, de, de dépendre fortement de, de son code provider. Après, il y a d'autres trucs, genre le monitoring et le debugging, qui sont, euh, ça reste une techno jeune, vous ne retrouverez pas exactement les mêmes euh, vos habitudes de, de développement, et euh, il y a encore des progrès à faire dans la communauté serverless sur le monitoring et le debugging. Mais si vous êtes d'accord avec tout ça, et que vous avez choisi le serverless, il ne vous reste plus qu'à choisir un cloud provider. Aujourd'hui, sur le marché, il y a trois euh, mastodontes. Il y a aussi des plus petits cloud providers qui proposent des services serverless, mais la vraie offre, elle est surtout chez ces trois-là. Ils ont plein de trucs en commun. Ils ont euh, tous une offre de fonction. Ils ont des workflows serverless, donc des systèmes de machine état. Ils ont du pubsub serverless. Euh, ils ont des bases de données serverless. Donc Comment on fait la différence et moi, moi le, le conseil, que, enfin, celui que j'utilise le plus, c'est AWS, euh, pour deux raisons. Déjà, même s'ils si sont comparables sur pas mal de services communs, AWS a quand même beaucoup plus de services serverless, et euh, vous avez euh, tous les use cases euh, auxquels vous pouvez penser. Euh, par exemple, en machine learning, ils ont des services serverless. Donc, c'est hyper facile de faire une stack totalement serverless sur AWS, avec, euh, même si vous avez des trucs un peu bizarres dans votre application. Et ensuite, l'autre vrai argument c'est que le serverless framework qui est la manière la plus populaire de déployer son infra serverless, propose beaucoup plus de features et nous facilite beaucoup plus la vie sur AWS que sur GCP ou Azure. Donc euh, du coup, dans le cas de trésor et dans le cas de la plupart des projets que j'ai fait en serverless, on a choisi AWS pour euh, pour déployer notre infra. Ensuite, vient la question du provisioning. Vous connaissez sans doute Terraform. J'en ai parlé un peu au début. C'est agnostique du cloud provider. C'est, du coup, c'est un langage qui est maîtrisé par beaucoup de SRE, DevOps, voire des Dev, euh, et ça marche très bien. Quand on a fait le choix d'AWS, il y a aussi CloudFormation, euh, qui est le langage d'infrastructure S-Code de CloudFormation. C'est du YAML ou du JSON qu'on, qu'on donne au service CloudFormation et qui s'occupe de déployer nos ressources. Euh, l'avantage, c'est que c'est développé par AWS, donc, les nouveautés sur les services d'AWS vont être normalement relativement vite intégrées à CloudFormation. Euh, mais en fait, il y a une alternative encore mieux que ces deux services, et du coup, c'est le framework serverless. Puisque ça va nous permettre, l'utilité du framework serverless, ça va être de réduire le boilerplate d'infrastructure as code à écrire pour déployer euh, des lambdas ou d'autres services sur AWS. Je vous mets un exemple ici, ça c'est ce qu'il faut écrire en CloudFormation. Mais ben, ça serait assez comparable en Terraform pour déployer une fonction de lambda. Ce qu'on voit, c'est que il y a notamment, bon, il faut un nom de fonction, on définit là, je l'appelle les lambda. Il faut dire aussi à CloudFormation où est-ce qu'on stocke le code de la lambda. Donc, par exemple, dans un bucket S3, c'est une possibilité. On est obligé de lui donner aussi un rôle, c'est quoi les, les, les, les droits que va avoir cette lambda pour interagir avec d'autres services. Et ensuite, on a une deuxième ressource juste en dessous, qui s'appelle Event Source Mapping, qui va permettre d'indiquer comment on déclenche cette lambda. Quasiment toutes les lambdas ont un déclencheur, donc c'est un truc très classique. Avec le framework serverless, ce petit bout code, ça devient ça. C'est Du coup, le framework serverless, il y aura une clé fonction avec toutes les lambdas qu'on veut déployer dedans. Vous avez juste à indiquer où est votre code. Le framework va s'occuper de le l'uploader sur un S3 qui est géré par le framework pour vous. Et pour le déclencheur, c'est pareil, c'est un peu plus simple que ce qu'on voyait avant avec CloudFormation. Et surtout, quand vous avez 10, 20, 30 lambda dans votre stack, bah, c'est c'est extrêmement facile de, les, de toutes les déployer. Donc du coup, euh, vous avez maintenant votre outil de provisioning, c'est le Framework Serverless. Ensuite, dans votre application, vous allez avoir pas mal de données qui vont transiter. Euh, comme je vous l'ai dit, il y a Lambda qui est central dans une application Serverless, mais il y a aussi plein d'autres services Serverless aussi, qu'on utilise. Euh, notamment API Gateway qui va vous permettre de faire une interface HTTP euh, pour accéder à vos lambdas, euh, EventBridge pour faire du PubSub dans des infrastructures qui sont très event-driven, SQS pour faire du queuing, et DynamoDB pour stocker votre donnée. Euh, pourquoi DynamoDB pourquoi du... Donc, DynamoDB, c'est une base de données qui est NoSQL, je reviens un peu après, et pourquoi on fait du NoSQL en serverless Souvent, pas tout le temps. Parce qu'en en fait, vous allez avoir euh, plein d'instances de lambda qui sont euh, qui qui qui run indépendamment les de l'une des autres et du coup euh, si vous avez 30 instances de lambda il vous faut 30 connexions à votre base de données SQL classique euh, pour pouvoir que chaque lambda puisse se connecter à votre base de données si vous avez 100 instances de lambda il vous faut 100 connexions on va vite atteindre la limite de connexion qu'on peut avoir sur une base de données SQL et du coup euh, DynamoDB répond à ce problème puisque n'y a pas chaque instance de lambda peut peut, peut se connecter via une API HTTP et aller faire ces requêtes euh, sont récupérer des items ou insérer des items. Euh, Lambda, rapidement, du coup c'est sans doute ce que vous connaissez le mieux en serverless, c'est le function as service, c'est des runtime natifs que sont Node, PHP, euh, Python et Go, tout ce qui tourne dans la JVM et .NET, mais extensible grâce à un système de layer, ce qui va nous permettre de faire tourner par exemple du PHP. C'est important de savoir qu'il y a une limite de 15 minutes d'exécution, ce qui fait que pas, euh, tous les workloads ne sont pas adaptés à Lambda, ou alors il faut penser son architecture pour euh, séparer nos workloads et faire en sorte de, de pallier cette limite de 15 minutes. Du coup, je reviens un peu sur DynamoDB, euh, qui est du coup, comme je l'ai dit, NoSQL, scalable, et c'est très performant si on respecte les règles que DynamoDB nous fixe et que AWS nous fixe à travers DynamoDB. Euh moi, quand j'ai vu, quand on m'a dit, bon, bah, on fait du serverless, le meilleur truc, c'est DynamoDB, c'est comme ça, que, AW, ce que AWS recommande, c'est la bonne manière de faire, je me suis dit, mais bah, moi, je suis habitué à faire du SQL. Euh, comment on fait pour... Euh, c'est facile, le SQL, j'ai une entité métier, j'ai une table, j'ai une liaison des, ent des entités métiers, bon, j'ai une table de liaison. Euh, le modèle mental, il est hyper simple. Comment on adapte ça à un truc où il n'y a pas de relation, où je ne peux pas faire de jointure entre mes tables euh, Moi, au début, j'y comprenais rien. Et euh, bêtement, on se dit, euh, bon, bah, je fais comme en SQL, j'ai une entité métier, je la mets dans une table DynamoDB et euh, je vais me débrouiller comme ça. quoi. Sauf qu'en fait, très vite, vous allez avoir besoin de faire une première requête pour récupérer votre donnée, puis à partir des résultats de cette requête, allez en faire une deuxième pour récupérer la suite de vos données. Et on voit vite que ça devient pas scalable, que juste, on peut pas copier le modèle du SQL en OSQL. Et du coup, le, la solution que, que je vous propose et qui est mise en avant par AWS, c'est de faire ça s'appelle du Single Table Design avec DynamoDB. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça, ça mériterait un le entier. C'est un sujet hyper vaste et hyper intéressant. Mais en fait, c'est tout l'art de mettre euh, toutes ces entités métiers dans la même table DynamoDB et avec tous les petits outils que nous donne DynamoDB, qui sont les différentes manières d'indexer sa donnée, de réussir à avoir une manière pour, chacun, pour chacune des, des access patterns qu'on veut dans notre application, d'avoir une manière de leur récupérer la donnée dans notre, dans notre DynamoDB. Ça va nous permettre de modéliser vraiment un modèle qui est très relationnel dans une seule table. Le gros inconvénient, c'est qu'il y a un énorme, une énorme learning curve et que euh, du jour au lendemain, vous pouvez pas vous dire « tiens, je vais inventer une nouvelle manière de stocker ma donnée », il faut apprendre. Il y a des super ressources d'AWS pour ça, des live Twitch par Rick Houlian, qui est du coup un ingénieur sur DynamoDB, qui, va, qui explique comment il fait, mais ça demande un peu de, de travail. Donc voilà comment on fait pour stocker notre données et comment on a fait chez Trésor en l'occurrence. Pour le langage, bah on sait déjà qu'on fait du PHP. Euh, la question c'est comment on fait et pour ça on utilise Bref qui nous fournit déjà un runtime PHP. Donc en fait c'est euh, un donc lambda fonctionne avec des layers qu'on peut ajouter au runtime natif de lambda et bref du coup nous fournit un, un layer qui, qui nous permet d'exécuter du PHP. Euh, et il nous fournit pas que ça, Bref, qu il nous fournit aussi ce qu'on appelle ce qui est qu appelé des type handlers. Donc, c'est des classes qui vont nous permettre de typer les, les événements d'entrée qui viennent des différents déclencheurs possibles de Lambda. Donc, par exemple, ici, c'est un déclencheur qui est une fonction qui est déclenchée par une queue SQS. Donc, on a un événement qui vient de la queue. C'est un événement de type euh, SQS Events, et ça nous permet de, de manipuler plus facilement euh, nos objets en, en PHP. Parce que sinon, euh, nativement dans AWS, on aurait des arrêts non typés, et c'est vite l'enfer. J'ai répondu que partiellement à la question du langage du framework On utilise. Bref, il nous aide, mais on ne sait pas encore comment derrière on va instrumenter notre code. Et je vais vous montrer comment on a fait chez Trésor par la suite. Du coup, pourquoi Trésor euh, migre en serverless déjà Il y a une première partie, c'est euh, la fiabilité de leur infra existante. Euh, ils sont sur un, ils sont hébergés sur, sur OVH. Euh, sur la partie que je migre, l'acquisition carte. Il y a un RabbitMQ qui est central à leur système, qui ça leur arrive, ça parfois il, bah, il les donne euh, assez souvent. Donc ils ont un vrai problème de fiabilité de leur infra. Ils sont aussi sur cette partie-là d'acquisition carte hyper couplés au reste du monolithe. Donc c'est dur pour eux de faire des nouvelles features. Euh, il y a énormément de techniques. Ils s'en sortent euh, de ce point de vue-là. Ils ont aussi besoin de changer. Et enfin, il y a la question de la scalabilité, dont je parlais déjà tout à l'heure. C'est que Trésor c'est une scale-up qui a, qui a l'ambition. De d'avoir beaucoup plus de trafic chez eux et du coup il, le serverless c'est pour eux un moyen de de répondre à ce problème là euh, donc pour les des bonnes raisons euh, trésor décide de migrer en serverless moi j'arrive avec euh, du coup des éléments des premiers éléments donc il faut que je vais faire du framework serverless ça a été vu avec le site de trésor euh, on va le faire en PHP euh, maintenant moi j'ai des choix d'architecture à faire euh, c'est euh, globalement les trois suivants. C'est le premier choix, c'est micro lambda ou fat lambda. Alors qu'est-ce qu'on appelle euh, une fat lambda déjà euh, Ça va être en fait si vous prenez votre application euh, Symfony ou la qui est hébergée euh, sur euh, sur OVH ou n'importe où sur un serveur on-premise, vous la prenez, vous la mettez dans lambda et euh, en fait ça va ça va bien marcher. Ça va être euh, le plus facile sans doute pour passer pour la première fois au serverless. Et euh, du coup, tout, le, tout votre framework va continuer de fonctionner pareil. Vous avoir une requête que, que API Gateway va transmettre euh, à php -FPM qui tourne dans le layer bref qui est prévu pour ça. Et ensuite, c'est votre framework qui, qui prend la main et euh, ça marche très bien. Maintenant, c'est pas vraiment, dirais euh, idiomatique en serverless de faire comme ça, puisque on cherche plutôt à faire ce qu'on appelle de la micro lambda, donc des lambdas très unitaires qui euh, ont qu'une seule fonction. Et donc, typiquement, on va dire que si vous faites du fat lambda, vous allez avoir tout votre routing qui va être géré par votre framework, donc par exemple Symfony, et du coup, tous vos éléments vont être gérés par la même lambda, et ensuite, c'est le routing du framework à l'intérieur qui va se charger de savoir quel contrôleur invoquer. Avec une micro-lambda, vous allez avoir tout simplement une lambda par route avec juste le code de la lambda embarqué sur chacune de vos routes. Euh, L'avantage de faire du micro-lambda pas forcément l'avantage, mais si vous faites de la micro lambda, ça va être beaucoup plus naturel de découper votre code à chaque fois que vous commencez à faire quelque chose d'un peu différent. Là où si vous avez euh, une lambda avec tous vos frameworks dedans, ça va être moins naturel d'aller euh, publier un événement dans un, par exemple, dans un, dans un pub double AWS puisque vous pouvez très bien aussi rester dans votre framework. Euh, moi, le pari que j'ai fait chez Trésor, c'est de dire, on va faire de la micro lambda et comme ça, dès le début, on va aller vers une, une idéologie très serverless et on va sortir des, des acquis qu'on a sur sur les, sur les euh, la Ravel ou sur euh, Symfony. Ensuite, une fois qu'on a pris cette décision-là, la question, c'est, euh, OK, je fais le micro-lambda, mais est-ce que je garde quand même un framework euh, C'est une question qui se pose et il y a des pour et des contre. Et Je vais vous montrer un peu comment on a essayé d'y répondre chez Trésor. Et enfin, il y a la question de comment on va pouvoir migrer euh, nos données. Du coup, j'en ai déjà un peu parlé, mais dans la, la partie euh, Event-driven, c'est c'est un peu ce qu'on a fait chez Trésor, c'est des micro-lambdas. Vous avez à gauche l'API Gateway. Pour chaque route différente de votre application, vous avez une lambda différente qui est déclenchée. Et si vous avez besoin de faire des traitements euh, derrière, de manière asynchrone, euh, ou des traitements qui ne sont pas essentiels pour la réponse que vous renvoyez à votre utilisateur, bah, vous les faites de manière asynchrone, euh, via euh, un event-bridge, qui, qui est ce qui est dessiné en, en bas à droite, en rose, et du coup, très naturellement, vous allez arriver à découper chacune de vos tâches une dans une lambda, ce qui vous crée un code très fortement découplé, euh, facile à tester puisque vos lambdas ont pas trop de responsabilités. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait sur toutes mes architectures serverless, et ce que j'ai voulu refaire chez Trésor. Et donc du coup, comme je vous disais, ça va coller plus à la philosophie serverless. Ça va aussi nous permettre, par exemple, sur le routing, de déporter un maximum la logique sur notre provider, c'est-à-dire qu'on arrête de dire à notre framework et quelque part à notre code à nous, euh, comment on fait notre routing, mais on le laisse à API Gateway, en l'occurrence sur AWS, et ça permet d'avoir des lambdas avec une seule responsabilité, et je pense que le pari que j'ai fait, c'est de me dire, si on, fait, euh, si on laisse le routing dans euh, le framework, qu'est-ce qui va nous empêcher derrière de faire énormément de choses dans le framework Moi, je me suis dit, il faut partir tout de suite sur une séparation forte, euh, on fait euh, du serverless comme euh, AWS recommande d'offrir, c'est-à-dire une lambda, une route, et on garde vraiment ce principe d'avoir une seule responsabilité par lambda. Maintenant, il y a un, truc que, un autre, une autre chose que, que le site de Trésor m'avait demandé, c'était d'utiliser Lumen, qui est le micro-framework de Laravel. Du coup, bon, moi je suis parti de leur template avec du Lumen, et je me suis dit, bon, comment je fais pour utiliser Lumen avec le choix que j'ai fait En fait, je n'ai pas vraiment utilisé Lumen. J'ai juste utilisé l'injection de dépendance que me donnait Lumen parce que ça, je savais que j'en avais envie, que ça me permettrait d'avoir un code bien architecturé. Mais euh, en fait, euh, c'est la seule feature de Lumen que j'ai utilisée. Euh, concrètement, comment ça se passait À gauche, vous avez la config serverless euh, de mes lambda. Donc en fait, je déclarais euh, qu'il y avait un fichier handler.php pour euh, telle route d'API euh, qui me permettait d'appeler telle route d'API en GET. Et ensuite, j'avais un fichier PHP dans lequel je bootstrapais mon application Lumen et le conteneur de service et je demandais au conteneur bah en 6 mois la classe handler qui est dédiée à cette route-là. Donc du coup à chaque fois que je déployais une nouvelle lambda, j'avais un fichier handler.php euh, à créer dans mon dossier fonction et ensuite dans l'application Lumen, j'avais une classe de handler dans lequel je profitais de l'injection de dépendance de de Lumen. Voilà, on, un peu simplifié, euh, l'architecture qu'on avait euh, dans notre microservice euh, pour l'acquisition carte. Donc en fait, derrière cette acquisition de carte, il y a un payment service provider qui est IP qui nous envoyait des notifs à chaque fois qu'il euh, y avait un qu'un qu client euh, trésor euh, demandait une autorisation pour faire un paiement, qu'il y avait une capture qui était effectuée, qu'il y avait une capture qui était réussie, qu'il y avait du, un remboursement qui était demandé. Donc du coup, nous, en fait, c'est un webhook chez nous euh, qui est euh, qui était géré par l'API gateway en haut à gauche qui s'occupait d'aller euh, appeler euh, du coup une lambda qui s'appelle ici validate notification. Nous on faisait plein de checks métiers sur cette lambda, donc l'idée c'était de vérifier que euh, le wallet euh, qui sur lequel on demandait euh, on allait on voulait mettre de l'argent, c'était bien un wallet qui appartenait à un client trésor, que le client était bien validé, tout un tas de checks métiers. Quand on avait validé tout ça, on insérait notre donnée en DynamoDB. Là, on servait une feature super cool de DynamoDB que j'ai quasiment utilisé sur chacun de mes projets serverless qui sont les streams DynamoDB, qui permettent de déclencher une lambda à l'insertion, la, la modification ou la suppression d'une ligne dans DynamoDB. Ce qui me permet de déclencher la fonction dispatch event. Cette fonction, elle se contentait de publier cet événement d'insertion, de suppression, de modification dans un event bridge, qui ensuite pouvait être écouté par toutes les lambdas que je voulais. On pourrait penser qu'on qu aurait pu brancher ces trois lambdas-là directement à DynamoDB, mais en fait, il y a une limite au nombre de, de lambdas qu'on peut brancher sur, le, sur la dynamo DB qui a deux d'où l'intérêt d'avoir juste une lambda qui, sert de, qui permet de faire le multiplexage derrière donc du coup quand on recevait ces motifs ensuite on, on avait euh, des lambdas qui, qui étaient dédiés à la notification aux autres équipes donc par exemple au back office euh, de, de la notification qu'on vient d'avoir donc voilà on a eu un paiement pour tel utilisateur à tel endroit donc c'est le, le, le, la lambda en bas à gauche, Publish for BO. Ensuite, on avait une lambda qui s'occupait d'aller prévenir un autre, le service core que fallait impacter la balance de l'utilisateur. Et ça, c'était fait de manière asynchrone après la réception du webbook. Ensuite, la partie en haut à droite, c'est la partie synchronisation des données et migration de nos données. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça s'est passé. Ce que vous voyez à droite, l'icône à droite, c'est un Kinesis Stream d'AWS, donc c'est un service AWS qui permet de... Vous pouvez publier dans vos streams, abonner avec du routing, abonner des lambdas, c'est du PubSub globalement. Enfin, vous pouvez vous en servir comme ça, même si c'est un peu plus compliqué que ça derrière. Et en fait, ce qu'on avait comme comme événement dans ce Kinesis, c'était tous les événements qui se passaient sur la base de données Legacy de Trésor. Donc dès qu'un client était enregistré sur la base de données Legacy de Trésor, bah, nous on était au courant et on pouvait mettre à jour notre base de données de notre microservice euh, chez nous et avoir la donnée disponible. Ça nous a permis de ne pas avoir à faire de grosses migrations de données, de ne de pas avoir à récupérer toute une table SQL et de l'importer en DynamoDB en croisant les doigts pour que ça se passe bien à chaque fois. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une migration progressive. C'est-à-dire qu'en fait, on avait aussi un, une interface HTTP pour contacter les services Legacy Trésor qui étaient branchés à la base SQL Legacy Trésor. Et quand on avait besoin d'une donnée sur un client ou un, ou un wallet qui n'était pas présent chez nous, on contactait le service. Euh, par API euh, Core qui contenait ces données. On l'enregistrait dans notre DynamoDB et on savait qu'on n'aurait plus jamais besoin d'aller appeler Core pour ce wallet ou pour, cette user, pour ce user-là. Ainsi, petit à petit, on n'avait plus d'appel euh, à faire à Core et on avait tout dans notre base de données DynamoDB en local. Euh, cette partie migration de données euh, d'une base SQL vers euh, DynamoDB, c'est un service AWS qui permet ça, qui s'appelle euh, Database Migration System, euh, ou DMS et qui propose cette, ce, de mettre en place ce flux de données entre SQL et DynamoDB. C'est assez facile à mettre en place, et ça vous permet de faire des migrations progressives assez facilement. Euh, maintenant, dans la question de comment, applicativement, on va gérer notre notre code, il y a une vraie question centrale, c'est comment on fait pour s'interfacer avec, avec DynamoDB quand on ne peut pas utiliser l'équivalent d'un Doctrine ou d'un Eloquent en, en Laravel. Bah c'est un vrai problème, où il n'y avait pas forcément de solution au début, puisqu'on a une API HTTP qui permet de communiquer avec DynamoDB. Mais pour faire le mapping entre nos classes PHP et nos lignes dans notre table Dynamo, bah on n'a pas d'outils. Et euh, Je ne suis pas rentré dans le détail de Dynamo, mais il y a tout un système d'index sur lequel on a envie que ce soit facile de faire des requêtes. Mais ce n'est pas tant que ça facile si on utilise simplement l'API DynamoDB d'AWS. Donc, du coup, on avait un vrai sujet. il y a un vrai sujet là-dessus quand on veut faire du DynamoDB en PHP. Heureusement, euh, donc là, c'est un peu les, les, les défis qu'on va relever c'est mapper nos modèles DynamoDB à nos classes PHP, faire des queries sur les index facilement sans avoir à utiliser l'API native d'AWS, et aussi avoir du, du typage parce que DynamoDB, les, toutes les API euh, AWS, ça vous renvoie des arrêts PHP c'est pas hyper agréable à manipuler, et on n'a pas envie à chaque fois de refaire euh, le même travail. Heureusement, il y a une équipe chez Trésor qui avait, qui avait développé une super lib pour interagir avec DynamoDB, qui nous fournissait toute cette abstraction-là. C'était, euh, ça, ça, ça a rempli son use case, donc ça m'a permis moi de gagner énormément de temps et euh, d'avoir euh, euh, l'équivalent des repositories euh, doctrine euh, euh, pour DynamoDB. Euh, mais c'était une librairie interne, fait euh, avec les contraintes qu'on avait euh, chez Trésor de migration, de temps, de faut délivrer de la feature ». Donc c'était une c'était bien pour ce qu'on a fait, mais c'est pas la solution idéale qui peut exister, par exemple, dans d'autres langages. Voilà un peu les tous les tous les problèmes qu'on a les problématiques qu'on a eu chez Trésor et du coup je vais vous présenter un peu les ce que vous devez en retenir et ce que que moi j'en ai retenu en tout cas. Bon déjà comme je vous l'ai dit en fait j'utilisais un framework mais c'était totalement sous-optimal puisque j'utilisais que l'injection dépendance de l'humain. Si c'était à refaire il euh, y a euh, d'autres solutions qui existent. Euh, alors, Il y en a une première qui est le runtime de PHP Runtime, c'est une librairie qui sert du composant Runtime de Symfony pour euh, proposer en, en l'occurrence un Runtime pour Bref, qui va permettre par exemple d'utiliser très facilement un conteneur euh, PSR11 dans votre application et qui vous oblige pas à embarquer euh, tout votre framework en plus de ça. Il y a aussi euh, le Bridge euh, euh, Bref euh, Symfony, qui euh, apparemment est pas mal, j'en ai parlé avec Mathieu ce matin, et en voyant euh, ce que je pouvais faire, en fait, ça aurait été exactement répondu à mon use case de juste utiliser, euh, pouvoir euh, déclarer dans mon, dans ma config serverless quelle classe PHP je veux invoquer, et euh, du coup, si je devais la de refaire, ça, je ferai ça comme ça. Maintenant, euh, c'est bien, j'aurais eu l'indépendance, de dépendance, avoir tout un framework, mais il manque des choses à l'écosystème PHP aujourd'hui pour faire du serverless euh, sereinement. Euh, ça, c'est deux librairies qu'on utilise énormément en JavaScript. La première, DynamoDB Toolbox, c'est toute cette couche euh, de mapping dont vous avez besoin entre votre code et DynamoDB. Et en fait, il manque l'équivalent de ça en PHP aujourd'hui euh, dans l'open source. Et la deuxième, c'est MIDI.js, c'est un système de middleware qui vous permet facilement de faire de la composition euh, au sein de votre code. Euh, PHP, enfin, donc, du coup là c'est en JS, mais voilà, c'est en fait les frameworks que ce soit Laravel ou Symfony, ils dépendent beaucoup de l'objet requête que, que vous n'avez pas quand vous faites des, des, des lambdas. Et euh, ce qu'il faut en fait c'est adapter tout simplement ça à un cas où on n'a pas un objet requête mais on a autre chose, on a du JSON qui se met dans nos lambdas. Et voilà, le jour où il y aura ça, on pourra faire, on pourra faire des super projets en PHP et serverless. Et du coup, moi ce que je me dis, c'est que l'écosystème PHP peut apporter énormément au serverless. Il y a des super euh, outils open source, que ce soit euh, Symfony, Laravel, Doctrine, euh, qui sont souvent... Euh, qui moi m'ont appris énormément de choses sur comment bien architecturer une application. Et en fait, euh, ce qu'il faut, c'est que des gens qui savent faire ça, euh, s'intéressent au serverless, se lancent dedans. Et euh, je pense qu'il y a énormément de place pour faire des super projets open source en serverless. Donc euh, j'en appelle à, à vous pour, euh, pour vous lancer et découvrir le serverless. Et, et essayer de, de retranscrire tout ce que vous avez pu apprendre sur Symfony ou autre euh, pour le serverless. Enfin, malheureusement, je vous le dis tout de suite, avant qu'il y ait trop de questions sur qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant ma migration, je ne sais pas vraiment comment s'est terminée cette migration puisque je, je suis parti de trésor avant d'être vraiment en production. Donc euh, voilà, c est, c est, il me manque le fin mot de l'histoire. Est-ce que est-ce que vraiment c'est plus fiable Est-ce que c'est vraiment plus performant Est-ce que c'est vraiment plus maintenable Je ne sais pas, je l'espère, je le crois, mais je n'ai pas la réponse. Je crois qu'il reste un, un petit peu de temps pour euh, les questions. Une ou deux questions très courtes. <rire> Bonjour, merci pour la présentation. Euh, Est-ce qu'en serverless, les mécaniques de gestion des retries est différentes Alors, sur les retries, il y a plusieurs systèmes. Donc en fait, selon si tu as lambda, lambda, ça peut être appelé de manière synchrone. C'est ce qui se passe quand tu as une API Gateway devant. Tu API Gateway invoque lambda, lambda lui répond quelque chose et tu la renvoies à l'utilisateur. Dans, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de mécanisme de retry. Si tu as une erreur, bah, tu as une erreur 500, tu as du monitoring dessus, mais c'est un peu tout. En revanche, quand c'est appelé de manière asynchrone comme c'est le cas quand tu publies dans un pubsub et que tu as une lambda qui consomme l'événement, tu as deux manières de gérer le retry. Donc déjà tu as un retry par défaut de lambda de trois fois, euh, il va retryer trois fois ton événement euh, avant de dire bah en fait euh, ça marche pas et tu peux sur ça tu peux jouer dessus, tu peux dire euh, retry 20 fois euh, et ensuite une fois que ça a vraiment failé et que lambda a fini ses retry, tu peux utiliser un système de tu peux publier enfin tu as juste à brancher une queue dessus et le service Lambda s'occupe de mettre l'événement qui n'a pas marché dans cette queue, ce qui te permet, toi, plus tard, si tu avais un problème dans ton code, d'aller reconsommer l'événement et, de, et, de, gérer, et de, de mieux gérer ton événement cette fois. Euh, alors, j'utilise AWS, j'utilise SQS, les Lambdas. Euh, J'ai regardé bref, et je me suis dit que j'allais plutôt prendre du natif avec du node, parce que, parce que ça me paraissait plus évident, plus simple. J'avais peur de rajouter une usine à gaz par-dessus, euh, quelle est la montée en compétences du coup euh, et qui est, si je me mets à Bref, en combien de temps je suis efficace euh, Alors ça dépend. Alors bref, c'est vraiment une surcouche du Framework Serverless. Donc si tu fais, moi je faisais déjà du Framework Serverless avant ça. Euh, c'est quasiment transparent si tu passes du Framework Serverless à Bref. Euh, dans tous les cas, si tu connais pas le Framework Serverless, tu vas devoir apprendre comment on provisionne des ressources avec le Framework Serverless. Ça, c'est la même chose que tu utilises Bref ou du Node. Euh, si tu connais déjà framework serverless, c'est facile. Sinon, il bah, y a le coup d'apprendre le framework serverless qui est… Euh... En fait, si tu fais du Cloud Formation pour déployer tes ressources, c'est assez facile aussi, hein. C'est vraiment, le... ça va juste faciliter la vie. Euh... En fait, dans bref, euh... ça t'aide parce que tu n'as pas besoin de mettre toi-même ton layer, mais tu as des classes qui sont top, mais y a pas enfin, c'est pas un projet qui est énorme. Juste le, le code base de bref, ce pas non plus énorme. En plus ça se... ça se maintient facilement. Donc, euh... Je pense que si tu veux faire du PHP, si tu tiens à faire du PHP, c'est facile de faire du bref. Merci beaucoup. Euh, Louis, est-ce que tu veux faire gagner ce, cet éléphant au, à l'une de ces deux questions Il faut que je choisisse. Bon allez, je, je la fais sur la question du retry. Donc n'hésitez pas à donner des feedbacks sur la page JoinIn ou sur le dot voting qui est à l'extérieur. Merci beaucoup.